Aujourd'hui, euh, suite à, à la vidéo précédente que j'avais fait où je vous avais proposé mon aide en cas de besoin, euh, j'ai reçu une demande. Donc si vous voulez, euh, si je peux vous aider, n'hésitez pas. Hein, euh, sous la vidéo, vous postez vos questions et euh, je vous répondrai via une vidéo parce que les questions que vous posez peuvent intéresser tout le monde. Donc là, c'est comment faire monter ses énergies alors, à mon sens, j'ai euh, trois façons de les faire monter, mes énergies. La première déjà, la plus importante, c'est de ne plus s'attacher à tout ce qui est euh, journaux, euh, mauvaises nouvelles. Tout, tout ce qui vous apporte des mauvaises nouvelles, vous oubliez. Euh, les personnes euh, qui euh, ne sont pas en accord avec vous, bah, gentiment disent, bah, écoute, tu as ta façon de penser, moi j'ai la mienne, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, j'ai décidé que... Donc déjà, vous éloignez de tout ce qui peut vous perturber, vous mettre à mal avec vous-même. C'est-à-dire, vous avez pris la décision de faire quelque chose et vous, bah, vous refusez, vous n'acceptez pas que l'on aille à, à contresens. Donc, dans l'amour et, et dans l'amour et dans l'empathie, vous dites, bah, écoute... Euh, moi, je pense comme ça, euh, ça nous empêche pas d'être amis, mais moi, ça, euh, moi, je pense comme ça, voilà. Et euh, je, je, je refuse que tu viennes me, euh, que tu viennes me polluer mon, mon espace. Point final. Si vous le dites avec le cœur et avec l'amour, la personne le comprendra. Si elle ne le comprendra pas, tant pis, ce pas votre problème. Alors déjà, vous, et vous éloignez complètement de tout ce qui peut être négatif. Hein? Euh, parce que tout ce qui est négatif plombe et tout ce qui plombe forcément vous empêche de monter les énergies c'est logique donc vous en élevez tout ce qui est négatif la deuxième chose bah, c'est le contraire, c'est vous s'accrocher au positif, c'est à dire euh, regarder les belles choses, parce que derrière toute mauvaise chose c'est euh, l'histoire de la dualité en fait, vous avez le ying et vous avez le yang euh, le problème c'est alors c'est pas un problème en fait au final, c'est que derrière chaque mauvaise chose, vous en avez une bonne. Et donc au lieu de vous accrocher à la première qu'on vous montre qui n'est pas bonne, accrochez-vous plutôt à celle de derrière qui vous dit, ben bah, non, au final, il y a ça aussi. Et le ça aussi, ça peut aider. Et il y a de belles choses, je ne sais pas, euh, euh, si vous avez des fleurs chez vous, euh, mais, euh, prenez soin d'elles, euh, arrosez-les, euh, parlez-leur, vous pouvez leur parler. Euh, tout ce qui est en rapport avec la nature, tout ce qui est en rapport avec les animaux, surtout, beaucoup... Euh, N'hésitez pas, hein, quitte à passer pour une, une illuminée, une folle dingue, peu importe. Euh, restez en contact avec la nature d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est vraiment très important pour faire monter les énergies. Parce que forcément, quand vous faites monter vos énergies, que vous êtes dans la joie et dans le bonheur. Parce que quand vous faites monter vos énergies, vous, vous le ressentez au fond de vous. Vous vous sentez mieux, vous, vous sentez plus légère, vous, vous sentez waouh, wow. bien. Ça déjà avec ces deux choses que je vous ai dites, éliminez le négatif et accrochez-vous au positif, à tout ce qui est bon. Alors, euh, par exemple, admettons, euh, je ne sais pas moi. Euh, J'ai pas de. J'ai pas de, de.. Mais si oui, tout à fait. Tiens, là, le confinement. Bah, le confinement. On est confiné, ok, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est la galère, je peux pas sortir, euh, c'est de, l'angoisse, je suis pas bien chez moi, patati, patata. Euh. Bah, le bon côté, c'est justement, bah, euh, profites-en pour prendre soin de toi, profites-en pour être avec toi, profites-en pour faire des choses que, qui te plaisent, profites-en pour faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant et que maintenant, tu as tout le temps pour les faire ça c'est aussi une chose euh, qui fait monter les énergies parce qu'à partir du moment où vous, vous faites plaisir à vous où vous vous sentez bien dans votre cœur forcément vos énergies remontent parce que vous êtes dans le bien, dans le bien-être le... voilà, vous, vous vous sentez bien donc les énergies remontent, c'est incontestable c'est prouvé de toute façon, donc euh, j'invente rien euh, beaucoup de scientifiques l'ont prouvé et ils ont montré que quand on était dans le... Dans, le, dans la joie dans, dans l'amour, dans le bonheur et que tout le reste bah, quitte à paraître un peu égoïste mais que tout le reste on s'en fout et que de ce que pensent les autres on s'en fout et qu'on on, s'en tient à ce que nous on ressent et qu'on suit notre cœur euh, ça a été prouvé alors euh, je ne sais pas euh, je pas vous donner le nom des, des, des spécialistes ni des experts ni quoi que ce soit parce que je ne les connais pas je sais que ça a été fait par diverses informations, je sais que ça a été fait. Et euh, au niveau du cerveau, on voit qu'il y a un changement très net quand vous êtes euh, dans. Euh, quand vous êtes plombé par tout ce qui est négatif, par la peur, etc. Et quand vous revenez et que au contraire vous faites attention et vous attirez sur vous. Euh, le bonheur, la joie, euh, le contact avec la nature, les méditations peuvent beaucoup aider aussi à faire monter les énergies, surtout quand on démarre, quand on est au début. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent euh, à être aidés justement pour faire... Euh, ça, c'est un, un début, hein, faire monter les énergies. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à savoir comment on peut faire. Et bien voilà, alors ça, ça fait déjà deux solutions j'ai gardé la plus... Euh, la, la, plus, euh, la plus amusante en fait pour la fin euh, donc une fois que vous avez éliminé tout le négatif c'est à dire tout ce, qui vous plombe, hein, tout ce qui vous plombe tout ce qui vous plombe tout ce qui vous met mal à l'aise tout ce qui, qui ne, tout, tout, ce, tout au final qui ne, vous, qui ne résonne pas avec votre cœur vous éliminez à côté de ça, attachez-vous à tout ce qui résonne avec votre cœur, hein, que ce soit faire le jardin, que ce soit... Euh, même si vous êtes en appartement, euh, comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, personne ne vous empêche de, de cultiver des fleurs ou de cultiver euh, pff, des fleurs ou des pots de tomates, grimpants, euh, grimpantes, peu importe, vous pouvez être en contact avec la nature. Euh, bien sûr que c'est moins évident que d'être en forêt ou que d'être à la campagne, c'est un fait, mais c'est possible et puis euh, vous pouvez vous occuper de vous, vous avez plein de choses, vous avez euh, euh, des dessins pour ceux qui ont des... et de la musique pour ceux qui ont des, un côté artistique qu'ils aimeraient développer. Ben, C'est le moment, le dessin, les, euh, le côté artistique, l'écriture. Il y a plein de choses que vous pouvez développer pendant tout ce confinement qui est là pour vous, euh, vous faire du bien et pour faire monter justement vos énergies. Moi, ma troisième solution à moi et qui marche, mais alors euh, mais alors à 100% et à chaque fois, et ça ne le peut pas, c'est quand je vois que euh, euh, là, ce que je viens de vous dire, les deux, ouais, c'est bien, c'est bien, mais bon, eh ben, qu'est-ce que je fais Je mets de la musique. Je mets de la musique, mais de la musique qui bouge, de la musique qui vous fait bouger le corps. Parce qu'en fait, vous avez besoin de vous nettoyer. Vous êtes, votre corps a besoin d'être nettoyé et euh, si vous n'êtes pas chaman, parce que les chamanes le font d'eux-mêmes et ça j'apprécie énormément mais bon, c'est vrai que tout le monde ne supporte pas, moi la première je ne supporte pas le, le bruit des tambours parce qu'au bout d'un moment ça me, dé, ça me déclare des, des migraines des, enfin des maux de tête et, et qui se transforment en migraines donc euh, le tambour des chamanes ça va bien euh, un moment et puis après je, je peux plus par contre euh, je prends de la musique qui fait bouger voilà, qui fait bouger le corps qui, qui donne envie de danser qui donne envie de, de, de se bouger le corps euh, après il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les musiques indiennes hein. et euh, les euh, les flûtes de pan les, les musiques comme ça qui font que c'est très poétique, dans l'âme c'est très poétique, c'est très mélodieux et euh, euh, et quand c'est mélodieux et que ça touche votre cœur, et ben, ça vous fait monter les énergies alors, alors en fait si j'ai un résumé à faire c'est tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui vous parle tout ce qui est en amour, tout ce qui met votre cœur en joie, vous le sentez, vous le sentez à l'intérieur quand vous êtes heureux, regardez quand vous êtes avec un enfant, vous prenez un bébé dans les bras et que vous êtes heureux voilà, vous, vous prenez ce bébé dans les bras et oh, tout de suite vous avez... Vous êtes envahi, vous êtes envahi par une vague d'amour qui, qui ne s'explique pas. Et ben, cette vague d'amour ben, fait monter les énergies. Quand vous montez les énergies, et ben, forcément, vous êtes en raccord avec la nature. Et quand vous êtes en raccord avec la nature, ben, la nature, la terre en ce moment est en train de monter en vibration automatiquement. Vous montez en vibration avec elle. Voilà votre, votre travail à vous, finalement. Euh, Bon, après, plus tard, on pourra voir comment euh, monter en vibration, mais là, pour l'instant, euh, la question, c'était comment faire monter mes énergies. Ben, voilà, euh, trois petites astuces que j'ai, moi, pour faire monter mes énergies. Et euh, la troisième, euh, vous pouvez très bien commencer par la troisième, enfin éliminer déjà tout ce qui est négatif euh, et euh, en fait en fait les trois sont bonnes les trois sont bonnes ça dépend de celle qui parlera le plus à votre cœur moi les trois me parlent j'utilise les trois et euh, régulièrement là avec le confinement j'utilise surtout euh, la troisième parce que la troisième me met vraiment le cœur en joie euh, chanter bouger euh, m'activer c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait du bien et je le sens parce qu'après euh, même la famille, elle le sent. mon, famille, euh, mon mari, les enfants, ils me disent :« Ça y est, elle a pété un câble. C'est bon, on l'a perdu pour de bon. » Parce que je ris, je suis de bonne humeur, je suis bien, et c'est la chose. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que quand vous rayonnez, ben, euh, vous allez, les autres vont se moquer de vous. Gentiment, ils vont se dire :« Regarde, ça y est, elle a, elle a, elle a brillé. C'est bon. Euh, » Mais finalement, qu'est-ce que vous faites, vous vous leur envoyez votre joie. Donc forcément, ils sont heureux. C'est logique. Ils sont heureux de vous voir heureux. Et puis, du coup, bah, ils sont heureux aussi. et euh, Ça fait boule de neige. Donc voilà, les trois façons que j'ai, moi, euh, de faire mon Bon, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres, mais euh, j'ai la prière aussi, la méditation, etc. Mais celle-ci, c'est pour moi celle qui fonctionne le mieux. Pas de négatif. Éliminé. Arrêtez Accrochez-vous au positif, tout ce qui est bon, parce que derrière chaque mauvaise chose, il y en a une bonne, donc accrochez-vous aux bonnes choses faites-vous plaisir, bougez votre corps, dansez, euh, euh, même chez vous, même si vous avez un 30 mètres carrés, un appartement, un 30 mètres carrés, personne ne vous empêche de mettre de la musique, et si les vous, les voisins ne veulent pas te déranger par votre musique, vous mettez votre casque, et euh, allez, on se fait une partie de, de zumba ou une partie de, de danse, euh, euh, de, de, de temps dans ce texane ou peu importe et ce qu'il faut c'est bouger le corps bouger le corps pour nettoyer toutes ces cochonneries pour nettoyer tout et que la lumière soit voilà et ben n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu partagez partagez euh, n'oubliez pas euh, de laisser vos commentaires en dessous si vous avez des questions si vous avez besoin euh, de quelque chose, n'hésitez pas, je peux vous apporter ma modeste contribution parce que je suis moi aussi sur ma nouvelle étape, donc je partage avec vous ce que moi je vis. Et euh, si ce que moi je vis, ça peut vous aider, c'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que ben, je partage tout simplement de tout mon cœur et de cœur à cœur avec vous.